Donc, Lucie, 19 ans, euh, qu'est-ce que c'est pour toi un papa En un mot En un Je dirais chiant <rire> okay. Et qu'est-ce que ça sent un papa Euh. ce que ça sent un papa La nourriture. La nourriture Et quel type de nourriture La roue du salé, comme je viens de la Réunion, c'est des plats de, de chez moi. D'accord. Voilà. <rire> Un plat salé réunionnais. C'est ça.